Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage que nous avons fait il y a à peu près trois semaines avec Sean. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au mont Rochemore. Le mont Rochemort, dans le South Dakota, est un endroit vraiment magique. Donc, ont été sculptés dans la montagne les têtes des présidents eh bien, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et également Theodore Roosevelt. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo, à plus tard Eh bien on est presque arrivé et derrière moi eh bien, il y a la fameuse roche qui est sculptée là-bas au fond, comme vous pouvez voir. C'est le fameux Rochemore Mont Rochemort. Voilà avec les têtes des présidents. Bien eh ben, ça y est, on est arrivé au mont Rochemort qui est un peu un des buts de notre voyage. On va faire un petit peu d'histoire par rapport au Mont Rochemort. Alors donc, la construction a eu lieu entre 1927 et 1941. Et quatre présidents ont été choisis pour représenter cette sculpture. Donc, il y a eh bien, le premier président des États-Unis. En fait, la naissance de la nation qui est représentée par George Washington il y a euh, Thomas Jefferson qui lui symbolise l'expansion des États-Unis notamment avec l'achat de la Louisiane euh, qui a été vendue par Napoléon, par la France euh, aux États-Unis, il y a bien sûr Abraham Lincoln, Abraham Lincoln euh, euh, qui symbolise eh bien, la préservation de la nation, et notamment durant la guerre de sécession, son rôle qu'il a eu, et bien sûr qui a abouti à la fin de l'esclavage dans les États du Sud. Et le quatrième président, eh bien, ça va être Theodore Roosevelt, en fait, qui est, lui symbolise le modernisme de la nation. Toutes les inventions, beaucoup d'inventions ont été faites sous sa présidence. Et vraiment, il, il, il, il, il encourageait le modernisme tel tel qu'on qu va le connaître plus tard. Voilà. Donc, euh, voilà la montagne telle qu'elle était avant. Euh, euh, les sculptures alors donc pourquoi ça s'est arrêté en 1941 la sculpture n'était pas terminée parce que comme vous pouvez voir sur cette euh, fresque le résultat final qui aurait dû être représenté sur la montagne mais en 1941 il y a eu eh bien l'attaque de Perlarbourg. Harbor. L'entrée des États-Unis à, à, dans la Deuxième Guerre mondiale, donc ce qui a arrêté les travaux parce que eh l'argent qu'il fallait donner pour cette sculpture eh bien, a été donné pour les, euh, le matériel militaire pour, car la, les États-Unis étaient maintenant sur deux fronts de guerre, c'est-à-dire sur euh, côté pacifique pour, contre les Japonais et bien sûr sur euh, côté européen contre euh, l'Allemagne nazie. Et malheureusement, après la deuxième guerre mondiale, eh bien, les fonds n'ont pas été reconduits pour continuer cette euh, cette fresque, cette sculpture, et donc tout a été arrêté. Et aujourd'hui, ce que l'on peut voir, eh bien, c'est ce, tel que c'était euh, en 1941. Alors, bien sûr, euh, toute cette euh, sculpture est euh, entretenue telle qu'elle était. Donc le mont Rochemort, euh, Rushmore, en fait, la, les, les présidents, les sculptures de présidents étaient sculptées par euh, M. Gutzon Borglum. Les, les sculptures ont près de 18 mètres de hauteur et en fait l'ensemble se trouve sur près de un peu plus de 5 km carrés. Euh, et en fait la sculpture la, la plus haute, le, le point le, le plus haut se trouve à 1745 mètres, je veux dire, voilà. Bien, alors à quelques kilomètres de, du mont Rochemore, nous sommes également allés à un, à un autre endroit, un site qui s'appelle le site Crazy Horse. Crazy Horse qui est un chef indien de la région, en fait, dans le South Dakota. Et en fait, Crazy Horse a été célèbre pour sa victoire sur le 7e de cavalerie euh, euh, commandé par le général Custer à, sur le site de Little Bighorn. Et cela se passait en 1876. Le 26 octobre 1876, euh, en fait c'est vraiment pas très loin, enfin, à l'époque il y avait déjà la première euh, exposition universelle à Philadelphie, les premières voitures commençaient à être, à être construites et à fonctionner, euh, l'ère euh, industrielle commençait dans le monde et notamment aux états unis et, et il y a eu cette bataille euh, à Little Big Horn, euh, c'est une des Dernière bataille en fait qui a été gagnée par les, euh, par les Indiens. Alors il y a vraiment beaucoup de divergences sur, ce, euh, sur, euh, sur cette bataille parce que les historiens ne sont pas tous euh, tout à fait d'accord. Comment que ça s'est passé, comment les Indiens Crazy Horse a pu euh, battre euh, le général Custer, le général Custer qui était un excellent euh, officier qui avait déjà fait sa preuve pendant la guerre de sécession et donc euh, voilà là donc il y a beaucoup de choses parce que c'est qu'une partie du 7 e de cavalerie qui a été défait euh, ce jour-là, l'aide qui devait arriver n'est jamais arrivée, enfin euh, voilà. Pour la petite histoire, eh bien aujourd'hui, à West Point, qui est une des plus grandes écoles militaires des États-Unis, West Point, eh bien euh, la tactique militaire qui avait été mise au point par Crazy Horse est aujourd'hui encore enseignée euh, bah, à West Point, aux jeunes militaires, aux futurs officiers euh, de l'école de West Point. Voilà, moi je vous dis à plus tard. Et bien, et bien là, on est toujours au mont Rochemort et on est en train de faire un petit, euh, euh, un, un petit parcours de, dans la forêt qui va nous monter, qui va nous approcher de la statue euh, des euh, sculptures. Et puis la chône est en train de regarder. Ah, tu voulais savoir pourquoi ça, ça s'appelle Black Voilà. Exactement, ça nous explique pourquoi ça s'appelle Black Hills. Voilà, on quitte Mont rochemort une dernière fois, une petite vue. Voilà. Et maintenant, alors je sais pas où on va, mais Sean m'a dit qu'il y avait une surprise à Gillette. Donc, si vous connaissez Gillette, vous me le dites. Ah, voilà. Donc, Gillette, Gillette c'est là où on va rester ce soir. Ah bon. Ok. Alors, c'est parti. Je vous reprends pour la surprise. Voilà, et eh bien là nous sommes dans un musée à côté du Mont Rochemort, alors là c'est un musée pour, euh, au, au sujet du chef indien Crazy Horse, et en fait c'est un peu un, un, un mémorial pour les indiens. Donc voilà ce qu'il y a en haut, en fait, c'est la construction d'une effigie euh, de, du chef indien euh, Crazy Horse. Voilà, on commence à voir son visage et normalement il devrait y avoir sa main sur un cheval. On vient d'arriver à Custer pour faire recharger la voiture. Là, on est à Custer, une, vra... une jolie petite ville. Hein oui. Regarde, avec euh, les bâtiments vraiment faits à, à l'époque. C'est vraiment joli. Donc cette petite ville, Custer, et eh bien c'est le nom du euh, fameux général euh, euh, Custer qui était euh, à la tête du septième de cavalerie qui a été défait euh, pas, pas très loin d'ici euh, sur le champ de bataille de Little Bighorn euh, par les euh, tribus indiennes Cheyenne et Sioux qui étaient emmenées par les chefs indiens Crazy Horse et Sitting Bull. Voilà donc cette ville c'est un peu une commémoration au fameux général Custer. Donc, maintenant, eh bien, je vous emmène sur le champ de bataille, sur le site du champ de bataille de Little euh, Bighorn, où a été défait, eh bien, le 7 e le de cavalerie, euh, emmené par le général Custer, et euh, qui a été défait, eh bien, par les tribus indiennes Cheyenne Issue, euh, qui étaient dirigées, qui étaient conduites par les chefs indiens euh, Crazy Horse et euh, Sitting Bull. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à plus tard. Donc les tombes que vous voyez ici ne font pas partie en fait d'un cimetière, ce n'est pas un cimetière, c'est vraiment le champ de bataille de Little Bighorn et chaque soldat euh, et guerrier indien qui ont été retrouvés ont été euh, enterrés à l'endroit où ils sont tombés. Euh, et bien il y a aussi la tombe de, du général Custer mais le général le corps du général Custer lui a été euh, déterré et transféré au cimetière de l'école militaire West Point euh, où il avait fait euh, euh, ses études. Mais voilà donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu des tombes un petit peu partout sur le champ de bataille parce que bien on les a enterrés là où, là où, euh, en fait où ils sont tombés. Bien et bien, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, euh, que je vous ai fait vivre un petit peu l'histoire, un petit peu de ce qui s'est passé euh, ici, dans cette, euh, dans cette région. Moi, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, un petit peu plus tard, sur un endroit un petit peu mythique, mais qui est vraiment très très intéressant. Bye